D'ailleurs, si tu plais au bon Dieu, les hommes ne t'apprécient pas autre mesure à Dibirago Diop. Les intentions ici sont bonnes. Cette année soit une année qui va lui donner des clairvoyances, de la bonne gouvernance pour diriger Udamo jusqu'à à la prochaine Assemblée Générale. Gilbert Daké Djokes a pris congé de ses hôtes satisfait